Ça y est, là j'ai Son qui fait des sacades. Ah. Je, je vais le mettre dans ma white list et puis on verra bien. Parce je reviens. <coughs> ouais. J'ai fait le meilleur score médecin j'ai fait 12-4 Vivi Bafia elle a fait que 9-4 Oh le nul Pardon Allez re Heureu oh, Hop Nous nous emparer d'un maximum d'objectifs Et puis l'ennemi bien eh oh mais! Ouais, une map où tu vois que là. là. Caillou! Tu te recules dans chaque caillou que tu croises. Y'a des gens sur lui. Comme la sa gauche. J'envoie la grenade du pif. Ah, déjà c'est hors de jeu là? Ah oh, ah oh, à fond. Les... Oh, merde, merde! Moscou! Supplé. Je crois que ça passe. Ça Une prise de soin pour vous! Allez, soignez-vous avec ça, soldat. Sur de perte là, je pige pas. De quoi de perte euh, Nous avons subi une perte euh, si on subit trop euh, c'est la défaite, machin. Ah euh, on a perdu un drapeau, on a perdu un. Hein. Ah. En fait. On a perdu l'objectif à l'assain. Utilisez cette trousse de secours Faut que je baisser un mec hein, là. Bah il paraît ouais. Ah bah ils sont restés plus proches. Oh bah non plus là. On va sur ses parbés ou pas Ouais. Objectif sous contrôle. Soldats, nous avons réussi à prendre l'objectif anatole. Je me suis lavé depuis par bouger. On te rentre là ou pas Euh.. J'arrive, j'essaie d'arriver. 4 raso qui passent. J'arrive, j'arrive, Je suis là. On peut le relever l'autre là. Ouais, Je suis là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une trousse de secours Il y a des bandages Ok. J'arrive. Une trousse de secours pour vous Là où il est, je le casse. Où je te Ça part derrière. en haut. J'ai Il ouais, m'a eu quoi. Je sais pas ce que qu'il est mort. Celui-là hein. oh Ouais, il est mort. Ouais, c'est celui qui est descendu comme un débile. Ouais, mais j'ai mis des balles et c'est pas moi qui l'ai tué, je crois. Bloqué. Pas, à On à pas monter là Il baisse, bah c'est bah ce temps-là. Apparemment pas. On sort bien. Pourquoi il y a des jambements d'arriver Il y a un mec en haut à droite. Il est tout non Il est à la tour. Ah, il est tout en haut de la tour. Il m'a buté. NON M30 Drilling quoi Attends lui, je veux le calmer. Lui. Hey, depuis le début de la game, je fais 0-1. C'est rien, toi Ah, ouais, ouais. Et je suis pas trop mal placé dans le tableau parce que je fais des, des raises. Tu me diras. Ah, mais à gauche, toi. ça ira mieux. Y a trop de verre. Moi. Putain on a plus de. Ah oh, si on a, a, a pris si Attention nous avons perdu a... l'objectif Ah je vois tirer Tu l'as eu ou pas Non je... il est remonté Tirer de là le bâtard. Oh, il y a beaucoup de cadavres là où je suis. Tu hein. me dirais qu'il serait mort, euh, je te croirais. L'objectif perce est le suicidaire Ah oui, il est toujours là, dans le tour là. Allez, je l'ai les campeurs, ça aime pas bien bouger. Hein. Oui, mais j'étais monté dans une tour et je pensais que c'était celle-là, mais en fait, non, c'était pas la bonne. Et du coup, j'étais debout sur un mur en train de tirer dessus, et je l'ai fumé. C'était trop bien. Oh <rire> là là. là. J'aime ce jeu. Ils nous ont pris, hein, chef On enfin, fait quoi On leur nique la gueule on balles sur ce... Je suis pas là en fait, j'ai pas eu le temps d'arriver, que vous avez déjà pris le point, donc je, je suis... Désolé. c'est fait avec Yarreli... Non mais putain de POMPE de merde, j'en ai marre. Oh Ils la chier ces fils fils leur mère mère là la fait combien de. Une c'est pas la la la la la la qui traîne, pas ta pute! Mais c'est des. C'est des enculés! Merci Marcin, 1978 RU! Alors, du coup, est-ce que vous allez faire des vidéos sur euh, ce Battlefield? Je vais sans le mettre dessus! De... Bonne question! Comme ça, je verrai à quoi ça ressemble. Après, euh. Ouais, faudrait que je recorde un ouais. Calmez okay, pas. Calmez-vous, je vais vous soigner. J'aurais bien aimé record de la première que j'ai faite dans le jeu en fait. Je <coughs> merci personne. Bravo, on a pris l'objectif Je suis là pour vous aider. Cessez vous agiter, je suis là. Vous allez vous en sortir. Je suis là pour vous Encore une réseau de plus. Encore une réseau de plus Ah non je suis mort Regarde le score, score sa mère Bah allez vivi, je t'en recorde un peu quand même. Y'a pas d'obligation à hein, vous poser juste la question. Momo il est premier de la game, il fait 3-2. <rire> <rire> C'est trop bien Nourage <rire> À je rappelle mort. Une... 9-1, et lui il fait 3-2, il est premier. <rire> une de nos parties de BF3. Ouais. Euh, j'étais à 0-4, mais j'étais première de mon équipe parce que je faisais que des raises. Ah oui, oui mais c'est trop ça, mais moi j'ai fait ce que ça veut Là j'ai fait des res en boucle. Mais attends, prochainement on s'en fiche un peu, mission, on s'en fiche. Cette partie, ouais, je l'ai vraiment et... fini première de mon équipe. J'étais, je suis plus 4ème ou 5ème de la game, mais j'étais première de mon équipe. Avec limite un score négatif. <rire> Excuse-moi, j'ai fait 9 raises, l'escode en a fait 13. <rire> Norage.